Alors, salut et bienvenue pour la troisième épisode du Crash Test, la chaîne YouTube du Conseil des Jeunes de la MC93. Aujourd'hui on va parler de Nana et c'est une pièce revisitée d'Emil Zola et on va aller découvrir tout ce qui s'est passé en coulisses et on nous amène avec nous découvrir le collectif La Fleur qui renie des danseurs de Côte d'Ivoire et des comédiens allemands. Tout ça dans une pièce mélangeant danse, coupé décalé, musique classique et tout ça. A très vite Alors, <rire> « Nana » est un spectacle que Monica a créé avec un groupe de performeurs et de comédiens. Les comédiens sont allemands, les performeurs sont congolais et ivoiriens. Et elle essaye de créer des spectacles qui puissent établir un lien entre les sociétés dans lesquelles vivent les performeurs, les sociétés euh, africaines, et, euh, et nos sociétés européennes. Et là, elle a choisi ce thème de Nana parce que c'est quelque chose qui, en effet, n'est pas un phénomène essentiellement européen, et pas seulement euh, du 19e siècle, mais qui est un phénomène qui continue euh, en Europe et, et en Afrique, autour de, de ces personnages comme ça, qui, euh, par euh, leurs activités artistiques, que ce soit alors, au 19e siècle, c'est beaucoup la danse, euh, l'opéra ou, ou le théâtre, arrivent en effet à euh, vendre, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres mots, vendre leur corps euh, à des gens euh, riches qui euh, les entretenaient, en tous les cas. Et je pense que c'est un système, en effet, qui, euh, qui existe encore. Euh, c'est un sujet qui est souvent difficile à aborder. Alors, euh, quand Zola a publié Nana, ça a été un scandale absolument terrible. Euh, donc je trouve que c'est bien de, de, que le théâtre creuse des sujets qui ne sont pas obligatoirement ceux qu'on voit en général au théâtre. Et c'est à partir de ça qu'elle a construit euh, son travail avec ses performeurs, et c'est à travers ce, ce mélange comme ça entre l'histoire de Nana et leur propre histoire que se construit le spectacle. Le retour à chaud. Première chose à dire, c'est qu'il y avait une drôle d'ambiance dans la salle, mais vraiment une drôle d'ambiance dans la salle. Les lumières étaient allumées, donc euh, c'était un drôle de sentiment. On avait l'impression qu'on pouvait parler. Ça commençait dès qu'on enfin, on était en train de s'installer, que la fête avait, avait déjà commencé, bref, c'était assez fou. Et c'était vraiment très bien, comment dire, très bien fait de façon moderne. Après, ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est euh, bah, la danse. Enfin, moi, j'aime beaucoup la danse et euh, de couper des décalé etc. Donc à chaque fois qu'il y avait de la musique, j'étais je ça en fait, j'ai vraiment bien aimé ce côté-là. Il y a des moments je trouvais un peu genre, je trouvais un peu long, ou des moments qui étaient un peu trop... Euh... Enfin, je dirais pas, pas fini mais des moments un peu où tu te dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ça, pourquoi ce choix-là. Du coup, je sais pas trop quoi en penser. Mais en tout cas, finalement, bah moi je dis c'est un bon feeling en tout cas. Pour moi, en fait, la pièce, elle était bien. Franchement, la pièce, elle était vraiment bien. Les danses, elles étaient impeccables. Euh... Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque un peu d'harmonie, mais sinon tout était bien. Voilà mon retourage chaud. Waouh! Salut, je me présente à l'état civil, c'est Bas et très kevin nom de scène ordinateur. À la base, je suis danseur chorégraphe et ça fait deux ans que je suis rentré dans la comédie musicale. Bon, là, on a vu que tu faisais du coupé décalé avec euh, Nana ce soir. Ouais. C'était un très beau spectacle d'ailleurs. Comment tu. Tu fais pour être un si bon performeur Moi, j'apporte un peu de magie, tu vois. Tu vois, euh, c'est quoi, quoi la magie ouais, La magie, ouais. c'est mes propres ingrédients que j'ajoute. Et, et toi, oui. comment tu t'inspires et tout Bon, mon inspiration, c'est déjà euh, ma joie à mon Dès le matin, dès que je me réveille, je mets juste une musique. Et là, c'est parti, ma journée a commencé. Je suis toujours de bonne humeur, jamais fâché. Je ne vais jamais me voir en train de serrer mon visage, jamais, ça jamais. Quel conseil tu pourrais donner à tout le monde pour qu'ils soient aussi heureux que toi Tant que tu vis, il y a toujours espoir. Chez nous, Abidjan dit molo, molo. <rire> voilà, donc vas-y doucement et après ça va aller. Il faut toujours mettre ton travail devant, il faut toujours te battre faut jamais baisser les bras. Persister. Voilà, c'est important. Ben merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi, Et toi aussi. Et on espère te réaccueillir encore une nouvelle fois à l'AMC. Ok, à la prochaine. Ah oui, on veut quand même une petite démo. une petite réaction à froid par rapport euh, au spectacle Nana et donc euh, ils ont fait une, une adaptation libre en fait de l'œuvre de Zola, Nana et euh, franchement ce spectacle était, était génial. J'ai vraiment beaucoup aimé la pièce parce que je trouve que l'idée de mélanger des écrits de Zola avec de la danse coupée décalée c'est vraiment une idée géniale qu'il fallait vraiment l'avoir. Cette adaptation ben, elle est présente sans être trop présente en fait, c'est très réadapté, c'est très déformé. Malgré le fait qu'il y ait quelques allusions. qu'on a une pièce qui est, euh, qui est très bizarre dans la manière dont elle aborde euh, l'histoire et euh, dans, laquelle, dans la manière dans laquelle on la raconte. Euh, les personnages n'en sont pas vraiment, c'est des personnes en même temps il est dur de dire quand les comédiens parlent en leur nom ou au nom de leur personnage. Parce qu'en fait on voyait comment, euh, comment en fait, ils pouvaient faire le lien entre l'histoire de Nana et la leur en fait. Et il euh, y a vraiment des points qui sont vraiment très similaires et qui montrent en fait que ce qui avait pu se passer à une époque peut encore euh, arriver aujourd'hui. La mise en scène de Nana est assez particulière. Euh, elle est très très très épurée. On a au fond une sorte de toile euh, qui représente euh, une femme allongée sur un lit, les jambes écartées et son sexe est caché par une sorte de tache d'encre. Et donc ça pose un peu le cadre de la pièce, euh, l'importance qu'il y a accordée au sexe d'une certaine manière. Euh, et euh, du reste, le seul autre élément de décor, c'est euh, une sorte de bâche derrière laquelle les personnages se cachent parfois. Et euh, dans une des parties, c'est un tableau. Les hommes se cachent euh, comme les portes et qui représente en fait le, le labyrinthe que Nana a créé dans ses relations, dans lesquelles les hommes ne se croisent pas, mais euh, où tous les hommes sont au même endroit quand même. Donc si je devais dire quelque chose de négatif sur cette, euh, sur cette pièce, je dirais qu'en en fait, on a l'impression que ce n'est pas assez travaillé et qu'il y a beaucoup d'impro. Je pense notamment euh, à, une, euh, à une scène en fait, où il y a une scène donc, de traduction euh, allemand-français, mais en même temps, il y a euh, un mimétisme donc, qui est totalement, je dirais, euh, qui se fait en live en fait, donc euh, les personnes improvisent des gestes et les autres suivent les gestes que la personne improvise. Cette scène euh, particulièrement nous enlève l'attention de, de ce que dit le traducteur en allemand. Et euh, ce dispositif euh, en fait de traduction était, était je pense que n'était pas vraiment la bonne façon en fait euh, de faire. Je pense qu'ils auraient dû utiliser autre, un autre moyen parce qu'en fait ce, ce dispositif en fait nous faisait perdre le rythme et ça cassait le rythme dans la pièce. Mais il y a aussi un bémol à cette pièce, c'est qu'on ne comprend pas vraiment l'histoire. On avait compris que c'était une prostituée, euh, Nana, parce que tout le monde le racontait. Tout le monde disait « Nana, c'est une prostituée. Nana veut faire ci, Nana veut faire ça. » Mais on, on, l'histoire n'était pas vraiment racontée et narrée comme il fallait. On n'arrivait pas du tout à suivre. Ça reste brouillon, si j'ai le droit de le dire, mais, euh, mais tout à fait intéressant et, et riche en idées. C'est ce qui fait que euh, j'ai aimé aller voir Nana. Euh, nana. Et c'est ce qui fait que euh, je trouve que c'est une expérience qui est à conseiller aux autres.